Bienvenue dans ma caravane Pour ceux qui tomberaient sur cette chaîne pour la première fois, Welcome Cette vidéo est un petit peu particulière parce qu'elle rentre dans la continuité de la vidéo intitulée « Trouver des renforçateurs ». Alors admettons, tu recherchais des renforçateurs, tu as déjà regardé la vidéo précédente, tu as évalué les préférences, tu as trouvé des renforçateurs potentiels, et maintenant Eh bien mon petit chat, maintenant, il va falloir que tu gardes à l'esprit ces quelques règles pour que le renforcement positif soit efficace. Et c'est ce qu'on va voir maintenant Thank you. Quand on a trouvé un panel de renforçateurs à utiliser en séance, il y a quand même quelques indications à suivre pour que le renforcement fonctionne. Tu es prêt Number one Mentionner le comportement. Si tu démarres un programme de renforcement, au début, tu peux nommer le comportement qui est renforcé. Number 2 Les renforçateurs doivent renforcer Là tu dois te dire Elle me prend vraiment pour un con Me prends pas pour un con Gabriel Alors pas du tout Ce que je veux dire par là C'est que ce qui te semble renforçant pour toi Ne le sera pas forcément pour ton voisin C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte l'individu Admettons que tu files 500 balles à quelqu'un qui galère financièrement Bah ça n'aura pas du tout la même valeur Que si tu files 500 balles à Bill Gates A priori Number 3 Renforce-le immédiatement Pour que le comportement que l'on cherche à voir augmenter soit renforcer, on dit que le renforcement doit être immédiat, c'est-à-dire lui donner accès au renforçateur entre une demi-seconde et trois secondes après l'émission du comportement. Ce que je te conseille, c'est de toujours avoir le renforçateur à portée de main pour pouvoir être rapide dans ton renforcement. Number 4 Fixe des objectifs atteignables Ne sois pas trop dur quoi Au début il faut pouvoir renforcer un maximum Et pour ça il faudra que les objectifs que tu fixes soient relativement accessibles Oui sinon il sera toujours en situation d'échec Et ça c'est pas renforçant du tout Number 5 Si tu utilises un renforçateur qui est accessible à plein d'autres moments Forcément ça baisse sa valeur logique. Du coup, c'est peut-être pas l'idéal d'utiliser un renforçateur si tu ne peux pas le mettre de côté le reste du temps. Par contre, ce qui peut être pas mal, c'est de le donner gratuitement de temps en temps, juste pour susciter l'intérêt, pour lui donner encore plus envie d'obtenir le renforçateur. Number 6 C'est ça. Attention à la satiété. Surtout, veille à bien varier les renforçateurs. Si tu renforces uniquement avec, je sais pas moi, des framboises tu risques de finir par le dégoûter des framboises. C'est comme mettre de l'accordéon dans un disque de chanson. Au début, c'est joli. s'il n'y a que ça, ben ça peut vite devenir écœurant. Ça va mal tourner, cette histoire. Number 7. Dis-toi que pour un comportement « waouh !», il faut un renforçateur « waouh !». Proportionnel, quoi. Number 8. Petit conseil, évite ce que l'on pourrait appeler grossièrement le chantage. C'est une erreur dans laquelle on pourrait facilement tomber, mais le chantage est une très mauvaise idée. Déjà parce que ça fonctionnera que à court terme, et c'est pas du tout notre objectif. Mais en plus de ça, tu risques de tomber dans une spirale de dépendance au chantage, et l'enfant aussi, et ça va devenir difficile de t'en dépêtrer. Donc le chantage, non pas bonne idée. Number 9, réévalue régulièrement les renforçateurs. Les goûts changent, les envies aussi, donc réévaluer régulièrement les renforçateurs est absolument indispensable. Bah tiens, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir maintenant. En pratique, ça donne quoi Ne paniquez pas Restez calme. Alors, comment évaluer les renforçateurs On le fait généralement de façon naturelle, mais il existe des procédures d'évaluation des renforçateurs. À ne pas confondre avec l'évaluation des préférences. Tu sais ce qu'on avait vu la dernière fois où on filait des renforçateurs gratos. Là, c'est pas la même chose, c'est vraiment l'évaluation des renforçateurs. Alors, j'ai beaucoup hésité à vous parler de ça dans cette vidéo. Je trouve que c'est des procédures qui sont peu utilisées sur le terrain. Mais par contre, justement parce que j'ai eu un mal fou à les comprendre, je me suis dit que j'allais quand même en parler, Ça évitera peut-être à certains de se noyer dans les bouquins en anglais pour saisir ces procédures. Tout d'abord, sachez que pour évaluer des renforçateurs, ce ne sera pas complètement gratuit, contrairement à l'évaluation des préférences. Ici, on va renforcer une réponse. Sortez-vous les doigts du... Alors, il y a trois méthodes avec des noms à coucher dehors. Welcome in ABA. La première... Concurrent Shader Reinforcer Assessment. Euh, si ça vous va, on va la faire en français. Bon ben là c'est pas mieux. Bon ben là ça change pas grand-chose. Dans cette procédure, comme je disais, on renforce une réponse. Grossièrement, c'est soit l'enfant fait ça, il a le renforçateur 1, soit il fait ça, il a le renforçateur 2. Exemple on présente un rond bleu et un rond jaune. Le rond bleu correspond à une voiture, le rond jaune correspond à un sablier. La consigne peut être donne-moi le rond. Et là, s'il donne le rond bleu, il a la voiture. S'il donne le rond jaune, il a le sablier. Après, on va mesurer le nombre de réponses. Donne-moi le rond, il donne le rond jaune. Donne-moi le rond, il donne le rond jaune. Donne-moi le rond, il donne le rond bleu. Donne-moi le rond, il donne le rond jaune. Donne-moi le rond, il donne le rond jaune. Redonne-moi le rond, il re redonne le rond jaune. T'as saisi le concept S'il produit plus de réponses pour le rond jaune, c'est qu'a priori, le renforçateur lié au rond jaune, c'est-à-dire le sablier, est plus motivant. Parce que c'est celui pour lequel il choisit de produire le plus de réponses. Moi, j'ai jamais vraiment expérimenté cette procédure, en fait. J'y vois plein de biais possibles. Mais si parmi vous, quelqu'un l'a déjà pratiqué et souhaiterait s'exprimer là-dessus, qu'il n'hésite pas à me laisser son impression en commentaire. Deuxième procédure d'évaluation des renforçateurs. Le Multiple Ratio Shade Reinforcer Assessment. J'ai réussi à le dire. <rire> Ça, c'est vraiment la procédure que je vais galérer à expliquer. Simplement parce que j'ai galéré à la comprendre. Alors, je vais essayer de faire le plus simple possible. Et croyez-moi, c'est pas gagné. On est mal barré. Admettons que nous testions le renforcement social. Tu sais, les bravo, félicitations, super, champion. Ok. Eh bien, on va procéder en deux étapes. La première, par exemple, on va demander à l'enfant de lever la main en classe pour répondre à une question, pour prendre la parole. Il lève la main pour répondre, direct, il est renforcé socialement. Il relève la main pour répondre, bam, on le renforce encore directement. Jusque-là, pas de problème, il fait le comportement attendu, il est félicité. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle, se passe à un autre moment. Un autre moment de la journée, par exemple, la première étape, c'était le matin, la deuxième étape, c'est l'après-midi. Cette fois, on ne va plus le renforcer systématiquement, mais par intervalles réguliers. Par exemple, toutes les 15 minutes. Donc si pendant cet intervalle de 15 minutes, il lève la main pour répondre, il sera renforcé. Mais pas directement cette fois, bien toutes les 15 minutes. Pourquoi me demanderez-vous nous ne voyons pas d'autre explication. Bon, sûrement parce que certains renforçateurs n'ont une valeur que temporaire. Si en renforçant toutes les 15 minutes, le comportement continue d'augmenter, alors c'est que le renforçateur est suffisamment puissant. C'est compliqué, mais c'est compliqué Ouais, je trouve aussi. Bon, on va pas se mentir, hein. moi cette procédure ne me fait pas sens du tout. Ouais, bref, je suis pas fan. Mais oui, mais... Toutes les méthodes qu'on nous donne aussi, on peut pas s'y retrouver, c'est pas, pas, pas, pas facile quoi. Bon. À la rigueur, quitte à évaluer les renforçateurs selon une procédure précise et définie, c'est peut-être la suivante qui personnellement me parlera le plus. Le Progressive Ratio Schedule Reinforcer Assessment. Mon accent s'améliore, je trouve. Dans cette procédure, on va augmenter progressivement les réponses nécessaires pour qu'il obtienne le renforçateur. Par exemple, tu testes le renfo sablier. Ouais, j'aime bien les sabliers. Au début, tu poses une consigne et s'il répond, direct il a le sablier. Puis tu vas augmenter en posant deux consignes avant de lui donner le sablier. Puis trois consignes avant de lui donner. Si tu as pu aller jusqu'à un certain nombre de consignes, c'est qu'a priori, il est très motivé pour l'avoir. Tu as augmenté les consignes, il a attendu, il a attendu. Tu vois, euh, je vais dire au début une, deux, trois, quatre. Euh, à un moment donné, il peut avoir l'impression de se faire avoir. Mais s'il continue, c'est que vraiment, il le veut, le renfo. C'est donc que le renfo est plutôt puissant. Si à côté de ça, tu fais la même chose avec un autre renfo, mais qu'il se lasse plus vite. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Bah, c'est qu'a priori, l'autre renfo est moins fort. Cette procédure-là, elle est pas mal pour évaluer le ratio coût du renforçateur. Bon, rassurez-vous, j'en ai parlé un petit peu autour de moi parce que je me sentais un petit peu seule et on n'a pas forcément euh, tous vu ça sur le terrain. Mais au moins, bah, vous avez les infos. Voilà, c'est cadeau ah ouais, C'est super <rire> vous finirez de raconter ça à vos potes sur Chemin de Retour. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as réussi à la regarder jusqu'à la fin, bravo N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as survécu à ces trois procédures avec des noms à coucher dehors. Si oui, tu peux laisser un pouce bleu et t'abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche. Tu peux aussi me soutenir en laissant un pourboire sur Tipeee, je te mets le lien dans la description. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bonne route